Vraiment, euh, être invité à la télévision à trinidadienne, c'est un plaisir et un honneur. Très fier de représenter la Guadeloupe. Et ses talents et l'excellence bien sûr on était trois créatrices c'était un plaisir, un réel plaisir. Ça a été assez perturbant parce que c'était du live donc on a peur de se tromper, on a peur de dire une bêtise et puis c'est surtout que c'est pas notre langue maternelle donc du coup il faut switcher, il faut essayer d'être efficace. On a pu présenter euh, nos marques, nos vêtements, accessoires. Mmh. un peu perturbant, en même temps excitant, il y a l'adrén qui fonctionne, qui, euh, qui est là, mais euh, ouais c'était une belle expérience. Ce nous ont invités, c'est qu'ils considèrent que nous avons des choses à dire et que notre travail mérite d'être vu. Ça a été une magnifique expérience, donc euh, de partager tout cela avec les Trinidadiens. C'est une euh, très belle opportunité que je pense qu'on a su saisir.